Alors, Mathieu, comme ça, on a eu PyCon. Oui, finalement, et ça s'en vient, en fait. Ça s'en vient, on l'a pour deux ans. Oui. Tu te rappelles-tu comment que ça s'est passé quand on a eu l'idée de. Oui, je pense que c'est peut-être dans un meeting, on pensait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dynamiser notre groupe à Montréal. Puis je pense que c'est Yannick qui avait à un mot donné. Qui avait... En fait, Yannick avait fait un appel pour avoir plus d'organisateurs. Mm -hmm. Tout le monde on se connaissait un peu, On y avait Cyril Robert. Puis euh, Pierre Bastida ben, s'était présenté, qu'on avait répondu à l'appel, on disait « OK, on va venir des organisateurs Montréal-Python mm ». -hmm. Puis euh, je pense que c'était la même réunion, il voyait grand, vu qu'il y avait beaucoup d'affluence, et s'est dit « puis peut-être même un jour, on pourrait avoir Pycon ». On s'était dit ah. « <rire> Ça nous a pris du temps, Ça, en fait, c'était en mars, euh, quelque chose, de 2009, si je ne me trompe pas. Puis euh, après ça, euh, ben, euh, on a fait nos événements réguliers euh, pendant l'année. Puis, c'est nettement plus tard, c'est en janvier 2010 qu'on a eu à préparer le truc. Mm -hmm. Alors, on s'est rappelé qu'on avait potentiellement cet objectif-là. On s'est dit Hey, est-ce qu'on soumet de la candidature de Montréal pour PyCon? » Oui. Ce qui a un peu démarré et qui nous donnait l'énergie de continuer, c'est quand je me souviens plus qui a l'idée de contacter Tourisme Montréal. Ah, je pense que ça devait être Yannick. Ouais. Yannick, sûrement. Puis, on avait rencontré quelqu'un là-bas qui qui bûchait, je pense qu'on peut le dire. Ah oui, ouais, oui, oui, carrément. <rire> Puis qui nous a un peu aidé à monter tout ce gros bitbook-là, en fait. Là, tous les détails sur le palais des congrès, les hôtels, euh, tous les détails qu'une organisation pourrait avoir, ça. Comment PyCon ça va être à Montréal? Ah, c'est par euh, Montréal International, je pense, qu'on avait contacté au début, qui okay. nous ont ramené vers Tourisme Montréal. Puis, euh, non, c'est clair que tout seul, euh, on aurait pu écrire une lettre en disant, bon, ben on pourrait peut-être faire ça à Montréal, mais avec euh, l'appui justement de Tourisme Montréal, euh, on a réussi à monter donc un dossier vraiment, euh, vraiment Alors, On Le prix de tous les hôtels en ville, on a eu une lettre d'appui du maire, une lettre d'appui euh, du palais des congrès, ouais. euh, de ouais. plusieurs personnalités en ville. Donc, je me souviens qu'on était quand même assez fiers quand on est arrivé avec notre gros bitbook ah, avec tous ces détails-là à Pycon, à Atlanta. Ouais. Il y a eu une réunion avec la Python Software Foundation mm -hmm. et toutes les villes qui voulaient avoir la conférence chez eux. Mm -hmm. Et je me souviens que c'était Cyril qui présentait ouais, ouais, euh, Montréal, ouais. la candidature de Montréal. Et puis, euh, il est arrivé, on a donné une copie du Bitbook à toutes les gens qui étaient présents. Mm -hmm. Je pense que c'était la première fois qu'ils recevaient quelque chose d'aussi solide. Aussi consistant. Ouais, ouais, aussi consistant, oui, c'est ça. C'est là qu'on a comme compris que nous, on a donné la petite saveur locale, la petite saveur de notre communauté. Mm -hmm mais avec l'appui technique, c'était comme « wow ouais. ». on avait déjà des partenariats, c'était ouais. pas à faire. Ouais. Puis aussi, je pense qu'on on peut le dire, c'est la première fois où ça se passe, même dans le centre-ville même. Pas la première fois, c'est déjà arrivé, okay. mais ça fait quand même Ça fait longtemps, oui, c'est ça. Donc, ouais. Puis là, c'est un, un lieu d'envergure. Oui, ouais, ouais, effectivement. Puis tout le monde était vraiment excité de venir à Montréal aussi. Ouais, ouais. C'était un gros défi pour l'organisation de la PSF, la Python Software Foundation, parce que ça veut dire que c'était la première fois que la conférence les États-Unis. C'est la, la Pycon US. En quelque la sorte. Il y a, US, y a des, ouais. des Pycon régionaux qui existent un peu à travers le monde. Ouais. D'ailleurs, l'Europe, c'est cet été encore, ouais. c'est souvent en Italie. Puis euh, là, ils, ils viennent chez nous. Oui, donc Pycon US est en train de devenir tranquillement peut-être Pycon. <rire> ouais. Pycon international, on dirait, ouais. ce qui était un peu quand même de facto, mais... Ouais. Euh, on parle des PyCon régionaux, mais entre-temps, il y a eu PyCon Canada aussi. Oui, oui. Donc, euh, la première fois, je pense c'était au mois de novembre. Euh, oui, 2012. Euh, 2012. Euh, Diana Clark puis David Wallover, je pense qu'on a décidé de partir ça. L'idée, c'était. Oui, la communauté de Montréal est active, il y a une communauté qui est active à Toronto, différents endroits, mais les Canadiens en tant que tels, ça manquait peut-être d'union. Donc, mm -hmm. ils ont décidé de partir cette idée-là pour aussi donner la possibilité à des gens de présenter pour la première fois leur présentation pour Bycon à Montréal. Bycon, Et puis ça je pense que ça a été un gros succès aussi. Il y a beaucoup de grandes vedettes du monde de Python qui sont venues euh, à la conférence. Ouais. Je me rappelle la conclusion avec Fernando Perez, créateur ouais. d'IPython. c'était magnifique. C'est la version qui parle d'un français impeccable. Ouais. Ouais. <rire> ça nous a permis de rencontrer euh, les organisateurs, finalement, de, mm -hmm. de Python Canada. Qui ouais. sont, ils sont dans le coup aussi dans l'organisation de... Oui, ben, en fait, suite à Python Canada, en, en fait, on peut dire que c'est aussi ce qui a propulsé Diana, mm -hmm. qui, elle, est devenue la chair de PyCon mm -hmm. euh, à Montréal, en fait, PyCon 2014. Donc mm -hmm. en fait, ça a un peu, ça nous a permis aussi de nous rapprocher d'elle, de, de, de connaître un peu plus tous ces gens-là avec qui je parle à tous les tous jours. Tous les jours, en fait. exact. Ah, ah, ah. Ouais. Ah, ben ça, ça fait un peu le tour, euh, je dirais, de l'historique de comment on a pu avoir, euh, avoir la conférence à Montréal, comment ça s'est tramé, puis le lien avec la communauté canadienne qui accueille mm -hmm. finalement la communauté internationale en quelque sorte pour cet ouais. événement-là, d'abord en 2014 puis ensuite en, 2000, en 2015. 2015 ça.